Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous Alors, je suis Aurélie Lampérière. Alors, je suis directrice pédagogique. Euh, donc, je suis chargée de l'organisation de toutes les préparations qu'on propose à tous nos, nos stagiaires. Oui, alors euh, ma journée type, elles sont très différentes les unes des autres, mais euh, euh, ma journée en général consiste à travailler euh, évidemment avec euh, la directrice générale et avec euh, les, les professeurs qui sont nos concepteurs, c'est-à-dire qu'on réfléchit tous ensemble à euh, ce qui va être utile à tous nos stagiaires pour se préparer au concours. Ça signifie euh, qu'on va réfléchir à à ce qu'on met dans euh, la gagnante, par exemple, euh, les thèmes sur lesquels on va travailler, la méthode qu'on va utiliser, euh, et évidemment on suit euh, de près euh, tous les changements qu'ils peuvent y avoir pour qu'on puisse réagir très rapidement et apporter euh, tout ce dont nos stagiaires auront euh, besoin pour réussir le concours. Alors Fort Prof, c'est difficile en un mot, mais je dirais peut-être l'expertise, puisque on est les seuls à, à proposer des préparations sur ce concours, parce qu'on ne travaille qu'avec des, des profs issus de l'éducation nationale et spécialistes de ce concours. Donc, ce qui nous permet d'avoir un excellent taux de réussite et cette expertise euh, nous permet de savoir ce dont nos candidats ont besoin au Alors oui, je, pour les stagiaires qui, qui vont se lancer dans la préparation de ce concours, je leur souhaite évidemment de, de s'accrocher à leur projet de, de, de reconversion, ou leur projet tout court, ce projet professionnel, de se dire que bien accompagné, on peut réussir ce concours en étant accompagné par des professeurs compétents, en étant euh, jamais seul chez Fort-Prof, euh, puisqu'avec euh, de nombreux candidats qui, euh, comme euh, beaucoup travaillent, ont des, des enfants, euh, mais réussissent, euh, ils sont euh, très bien classés chaque année. Donc, euh, qu'ils croient euh, à la réussite de ce, ce concours et de, de leur projet.